Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Langue de Geek. On est à côté de la maison du Bitcoin, je vous montre rapidement. Mais en fait, euh, on s'est pas mis juste devant parce qu'il y a plein de cartons et c'est dégueulasse. C'est ça. On a le plaisir euh, de se rencontrer aujourd'hui pour un partenariat d'une part et, euh, et puis bah, tout simplement pour faire connaissance. On s'est sur YouTube, c'est la magie de YouTube un petit peu. Et euh, oui, on de rencontre des collègues. Exactement. Hein. Et, euh, et j'ai profité de ta visite à Paris eh bien, pour, pour boire un petit café avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Je sais pas si vous connaissez euh, les éditeurs de 1969, te connaissent tous. Euh, je sais que tu commandes beaucoup les vidéos et je te remercie <rire> pour ça. Tu sais que tu, tu, tu critiques beaucoup ma chemise ouverte. Oui. c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ah, mis un t-shirt ai exprès. Ah, euh... peut-être qu'avec le dictaphone, c'est qui... <rire> ma toison qu'on va voir ah, dans cette et je vidéo. Juste, juste ce t-shirt. In Magnifique. crypto we trust, In et j'assume le violet. Et on assume les cartons derrière On assume les cartons derrière aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, euh, juste après la, le passage du scooter On est à Paris, il y a tout le temps des deux-roues. Magnifique. Euh, et maintenant on a la sirène aussi. Ouais, on est à Paris. Mais... C'est bon, elle <rire> euh, ouais, est passée. Mais, ouais, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire Est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu es arrivé à lancer une chaîne qui, à l'origine, était une chaîne uniquement tech tout à fait, bah, tout simplement parce que je connaissais pas encore la crypto-monnaie, moi la crypto-monnaie j'ai commencé euh, en juillet 2017 c'est mon binôme de live donc Florent Cosmala avec qui on fait le, très, très beau le prénom demain. le, le crypto-live toutes les semaines, généralement le mercredi et donc ce soir, bah, ce sera ce sera annulé parce que je ne serai pas encore revenu chez moi donc ce sera jeudi, qui m'a fait découvrir la crypto-monnaie, à savoir que moi en plus je n'ai pas commencé la crypto par le bitcoin et un bon Coinbase des familles en commandant avec sa carte bleue mais directement dans le les crypto monnaies bien confidentielles que personne <rire> connaît puisque j'ai voilà, alors, alors. j'ai pas commencé quand même par l'ICO <rire> mais vraiment voilà il m'a fait commencer par le clock avec des sites que personne connaît pour acheter donc j'ai commencé à la dure la crypto monnaie où il fallait déjà un certain niveau niveau tech moi ça a pris tout de suite hein, l'hésitation du est-ce que ça va marcher ça ça a duré je pense le temps des, des, des trois premières phrases de des trois premières phrases de Florent c'est sûr que j'ai pas mis beaucoup de billes tout de suite tout de suite ouais, mais, mais euh, par des gens de toute façon on commence avec peu en fait, ouais. Ouais, j'y ai vu en tout cas l'évidence de quelque chose qui allait fonctionner et qui allait prendre très très vite avec euh, les hauts et les bas qu'on connaît mais je sais que ça marchera et donc je sais je, je n'ai pas peur d'y investir du temps et de l'argent parce que croyez moi que être youtubeur que ce soit en crypto ou pas c'est un temps euh, on et le monsieur là on sait quelque chose Donc tout parler. ce que vous ne voyez pas quand vous faites une chaîne youtube à savoir quel nom vous allez mettre à la vidéo quel tag vous allez utiliser pour être trouvé sur youtube le design de votre miniature l'écriture la promotion, les réseaux sociaux, le web marketing, le wordpress, etc, etc. Donc, les sous-titres. Les sous-titres, <rire> voilà. Euh, et j'embrasse ma chérie qui passe tellement de temps et surtout qui sous-titre Florent. Et Florent, c'est pas facile à sous-titrer. Pas, hein pas le... Sans Florent. Ah, hein, un pas, gars pas du bien. genre. Oui, c'est vrai que tu portes le, le même prénom que lui. Donc voilà, moi, j'ai commencé la chaîne sérieusement depuis une petite année. On va bientôt fêter les, les 5000 abonnés. On n'a pas encore le, le breaking point avec la vidéo qui nous fait... Qui, euh, fait, boom, euh, voilà, qui fait boom et où tu décolles et où tu es reconnu. Ou surtout tu es, es connu de tout le monde. Moi je l'ai vécu sur une chaîne, euh, ma chaîne précédente, que beaucoup doivent connaître maintenant parce que vous êtes super fidèles à, à, dans la communauté. Et euh, ouais, il y ai eu un gros boom, il y a eu une, vraiment une vidéo euh, enfin, Le plus grand des hasards Et genre, boom Boum, 100 000 vues, euh, ouais. ça, a été assez, euh, ça a été assez cool Il faut l'attendre ce moment-là Alors ça, on il en est, parlait est tout à l'heure, ce qui, ce, qui, ce qui est impressionnant sur YouTube C'est que la vidéo que tu prépares euh, Où tu, tu dis, celle-là, elle va marcher, c'est obligé Elle fait un bide euh, ouais, ça. Et celle que tu, tu bâcles, vraiment, tu l'as fait Parce que tu l'as écrite, parce que tu l'as tournée Tu te dis, allez, je la mets en ligne, tant pis Elle est à moitié bâclée Et elle cartonne, quoi Alors moi, ça a été les, les box internet euh, Avec la, la Livebox 4 et la SFR. Et la Freebox V7, où je suis à plus de 60 000 vues, wow. alors que c'est vraiment une vidéo que j'ai pas travaillé qui était en impro. Et, euh, et a... je peux me, me permettre de couper deux ouais. secondes, mais euh, euh, Langue de Geek sur YouTube, moi je l'ai connu avant les cryptos. Sincèrement, je suis, je suis bluffé j'ai toujours été bluffé du travail que tu faisais. Euh, on en parlait encore à l'instant, tu viens de me montrer tes prochaines vignettes. Il y a tellement de boulot, c'est marrant que tu parles de, de, de tu, tu parles de YouTube sur cette vidéo, il y a tellement de boulot et je pense que euh, de tous, tu es le mec le plus, euh, le plus travailleur. Tu vois, ça se voit dans le, dans le travail, je dis, nous on est trois. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres chaînes YouTube, les gens ont tendance à nous dire que c'est beau, que c'est propre, que c'est bien fait, etc. Et on est trois et je sais que euh, même si Florent est là pour les lives, etc. C'est quand même toi qui fais la grosse la grande majorité du travail et c'est bien de le rappeler, c'est super compliqué c'est pour ça que quand vous laissez des dislikes quand vous laissez des commentaires négatifs, etc. C'est bien, tant mieux. C'est toujours très facile d'insulter derrière un écran. Mais n'oubliez pas, malgré tout, tout le travail qu'il y a derrière. C'est une petite parenthèse. Clairement, c'est toujours sur la vidéo de 18 minutes, de dire qu'à 17 minutes 04, tu as écorché un mot ou t'as pas mis le S ou ce verbe là n'existe pas. C'est sympa comme commentaire, mais commencez éventuellement par la critique positive avant pour l'enrober. Voilà, nous, c'est sympa. Imaginez que plus on a d'abonnés, plus le matin, je pense que des fois, tu connais ça, tu te lèves et là, tu enlèves le mode avion, enfin personnellement, <rire> et là tu te prends les, les 70 notifs du matin de tous les réseaux sociaux Alors, et des ouais. fois tu as des, tu as des pavés de texte comme ça, ça. Hein. Qui, te, qui te flinguent un peu ta journée avec ou ta soirée, des insultes, euh... voilà. cool, sur une vidéo, ce qui t'a pris énormément de temps <rire> à écrire ou à monter. Maintenant, si c'est vraiment désobligeant et que ça franchit la ligne Moi, je jaune, je, je, je la supprime. Ouais. Au début, je ne je je le faisais je pas en disant « transparent et tout ». Il n'y a, des... a pas de raison de me miner le moral ouais, sur non, mon travail ça, que moi j'estime avoir fourni, Surtout si c'est très désagréable. Enfin, c'est des gens qui, voilà, qui vont le faire super gratuitement, etc. Donc dans ouais. l'idée, euh, dans l'idée c'est pas de délire. Pour en revenir un peu aux crypto-monnaies, euh, toi donc du coup tu as investi sur les conseils de ton pote Geek, en ouais. gros, un peu comme moi. Euh, Aujourd'hui on est là, ça nous fait quand même bizarre, c'est un peu la, la conversation qu'on a eue euh, depuis qu'on qu vient de se rencontrer, c'est euh, peut-être que vous n'êtes pas à Paris, la plupart d'entre vous n'êtes pas à Paris, ça fait quand même bizarre de voir ça, voir la maison du Bitcoin, on est dans le sentier, dans le quartier du sentier, à, à côté du Marais, à côté de, de, de, de la place de la Bourse, etc. On se dit, euh, c'est gros, ça y est, ça existe vraiment, tu vois, on n'a pas cru en n'importe quoi. Et on, voit, on parlait de la concurrence à l'instant, on voit tout ça. Que, comment toi, tu vois euh, les prochains mois Comment tu vois déjà cette année 2018 là On a vécu euh, le bitcoin à 20 000, on a vécu d'énormes crash, Comment toi, tu vois euh, les six prochains mois, là, admettons Sans tomber dans le conseil d'investissement, parce que je vous rappelle que c'est interdit et que 1969, crypto-investisseurs et langue de geek se désengagent totalement de vos positions sur investissement. As vu comment je l'ai passé Ouais, et comment, bon et gosse, comme, je me faire les temps, ouais, vois, <rire> Et comme dirait notre super ami euh, Waltamer de, du belge, voilà, on est juste des gars qui font grave Exactement. les cryptos. Euh, moi, je pense que la fin d'année sera bonne. On ne ouais. sait pas quand ça va partir, on ne sait pas quand ça va repartir. L'espace de, de régulation juridique et fiscale, est en passe de se terminer dans des, dans des pays majeurs. Et dans des bonnes conditions. Et dans des bonnes conditions, et des bien conditions bien. favorables. Exactement. De toute façon, si c'est pas votre pays qui, qui fera ces bonnes conditions, ce sera le voisin et qui incitera votre pays à corriger le tir l'année d'après. Donc, de toute façon, les cryptos au niveau mondial, je pense que il n'y a plus de doute à avoir sur les crypto projets. Moi, je n'appelle pas ça des crypto actifs, j'appelle ça des cryptos projets. Euh, je m'en fais vraiment pas là-dessus, sinon je ne m'embêterai pas à lire des, des white papers. Ah, non, on revient autant, ICO, en fait, on ouais, on revient au temps en on au temps qu'on passe, sincèrement ce serait complètement idiot, enfin je, je peux considérer, vous nous considérez comme des idiots qui passons du temps à faire n'importe quoi, il faut pas oublier que nous aussi on a une vie, qu'on a eu des projets avant, qu'on en a d'autres, euh, si on a choisi celui-ci et si on vous incite à investir dans les crypto-monnaies. Euh, mettez-vous bien dans la tête que c'est pas fait pour vous arnaquer ou que c'est pas fait pour vous faire chier juste parce qu'on y croit foncièrement et parce que nous on voit tout ça on a peut-être la chance que vous n'avez pas on voit comment ça prend tu parlais des crypto projets et je rappelle qu'une crypto monnaie c'est toujours une entreprise derrière c'est important de le rappeler c'est une équipe c'est du développeur c'est du marketing c'est du il ya un produit alors, fini ou pas fini dans l'ICO des fois effectivement on se demande fini, si vrai. un jour il sera fini ou si même un jour il sera commencé mais ça c'est un autre débat mais euh, en tout cas dans les crypto projets hormis certaines qui sont un peu euh, sulfureuses euh, pourrait-on dire il euh, y, y a en tout cas quelque chose derrière quand on a levé euh, quelques millions quelques milliards c'est pas parce qu'on fait moins 20% sur une semaine que les mecs ça. qui vont dire c'est bon on pli boutique et on retourne dans le salariat dans ce sens là considérez-nous comme des idiots, des petits youtubeurs qui branlent rien il hein. n'y a pas de souci mais n'oubliez pas qu'il y a aussi euh, ces gens là qui lancent des ICO, qui travaillent euh, sur des projets basés sur la blockchain vous ne pouvez pas considérer ces gens comme des idiots, c'est pas possible. Clairement, pas venez aux événements parisiens sur la crypto-monnaie, vous allez voir les gens qui sont présents là-dedans, allez sur LinkedIn, forgez votre réseau dans la blockchain et les crypto-monnaies. Allez voir si c'est voilà, les, les petites personnes techniques et technophiles du monde qui s'intéressent à ça. Ça va être un balayage, vraiment comme on disait la, la révolution Internet il y a 20 ans. Ça. Ceux qui ne rentreront pas dans la blockchain et la crypto euh, se feront tout simplement balayer comme comme les marques de téléphone mobile qui n'ont pas cru dans le tactile, comme les marques de téléphone qui n'ont pas cru au, aux grands écrans dont on se moquait au début sur le format ça. Fablette, comme quand le Fablette, gars... tablette ou... ah, grand téléphone avec un ah. écran rapprochant les maintenant 6 pouces borderless. Ah, j'ai appris un mot, je suis très bon. Moi qui... On s'est beaucoup boqué de moi à l'époque du Galaxy Note 1 où je voyais ouais. déjà cette utilisation comme de grand écrans. Euh, non moi je veux des vraies touches n'importe quoi ça rentre pas dans la poche ça je l'ai tellement entendu le moi ça rentre pas dans la poche alors qu'aujourd'hui euh, depuis euh, l'iPhone 6, 7 plus euh, tout le monde a ça euh, tous les écrans alors ok on a poussé les bords il n'empêche que, posez-les sur un Galaxy Note 1, vous avez tous l'équivalent d'un Galaxy Note 1 qui est donc sorti, on est au 8, même on est l'année du Galaxy Note 9, donc ouais. c'est facile de remonter le temps, ça a 8-9 ans, il y a 8-9 ans tout le monde se foutait de moi, comme dans beaucoup d'autres choses où moi j'ai eu un peu le nez à l'avance, si on... il, il y a une courbe comme ça où on appelle les early adopters et les lately adopters, ouais. Euh, vraiment sur l'assimilation des nouveaux produits, des nouvelles tendances et des nouvelles technologies. Et moi, j'ai toujours eu un, un, un, un, un temps de latence plus, plus faible que les, les madame Michu, les monsieur Mainstream. Euh, sur euh, l'appétence pour ces nouvelles technologies et ces nouvelles technologies émergentes euh, j'ai pas de délai voilà dès qu'un truc sort quand netflix est sorti quand les gens savaient pas ce qu'était netflix j'ai tout de suite eu netflix quand, quand google home est sorti j'ai tout de suite eu google home quand la domotique est arrivée j'ai tout de suite eu la domotique en bien ou en mal après on peut en discuter on peut l'améliorer on oui, peut parler de la, la, la vie privée mais c'est marrant parce que tu parles de balayage et euh, les gens n'ont pas conscience, il faut être franc, de, de, de, de, de, de ce qui est en train de se passer, mais tu parlais de balayage, tu parlais de « il y a ceux qui adopteront, ceux qui n'adopteront pas euh, ». C'est marrant parce que c'était exactement le cas avec Internet. Aujourd'hui, dans, dans, dans le Sentier, encore une fois, putain j'ai oublié de te filmer, euh, on est dans le Sentier, enfin, c'est clairement euh, le quartier Feuge, le quartier euh, du, du, du textile, le quartier de la vérité sigement euh, tout, le, tout le monde tout le monde. Ils ont tous un Instagram, ils ont tous un Facebook, ils ont tous un site internet de grossistes, n'importe quoi, mais ils sont dans la technologie d'une manière ou d'une autre. Imaginez si ces gens-là n'avaient pas ça, bah il sera plus là en fait, c'est juste pas possible. Donc d'une manière ou d'une autre, comme tu le dis à très juste titre, ça se fera, avec oui. ou sans les gens, mais ça se fera, c'est déjà fait de toute façon. Les, les gens ne le sentiront pas parce que la crypto-monnaie va rentrer dans leur vie de manière transparente, dans le, peut-être les points fidélité, dans les points Amazon, les points eBay, les points les points Facebook, c'est-à-dire tu arriveras à ta caisse et sur tu achèteras Facebook travaille à fond voilà. euh, sur, le, sur un, un projet blockchain… Tu, ach tu achèteras ta petite carte comme tes points Google Play ou tes points iTunes à la caisse de chez Carrefour et tu auras tes points Facebook qui seront en fait une donc pour toi ce sera transparent tu verras comme t'es vraiment les points SO d'il y a 20 ans où on allait acheter un, un CD de musique avec les points SO ou les points fidélité ou les miles à l'époque ça avait beaucoup marché bah, comme ça. Jour, finalement c'était de la crypto monnaie de la crypto monnaie papier c'était l'antichambre voilà c'était l'antichambre de la crypto monnaie, voilà, ouais. la crypto -monnaie. Euh, sauf que derrière les projets sont plus technologiques plus révolutionnaires et ce qui fait la force de la crypto monnaie c'est cette technologie blockchain qui permet vraiment de, de certifier l'information et qui fait qu'une donnée qui est écrite dans la blockchain ne peut pas être falsifiée et ce qui donc peut toucher potentiellement de... tous les sujets qui sont soumis à contrefaçon, c'est-à-dire ben, tout, ton CV, ton diplôme, ta musique, ton film, ton droit, droit intellectuel, ton carnet de santé, ton dossier médical, ton fric, ton, ton compte en banque, ta transaction, tes points fidélité, ton, ton boulot, tes données personnelles, euh, tout, tout, tout, tout, tout, tout, les données de ta boîte, etc. À partir du moment où tu les stocks sur blockchain, non seulement ça te donne une dimension internationale décentralisée, c'est-à-dire j'ai plus besoin de services informatiques, pas besoin de changer des serveurs, j'ai pas, pas de demandé à quelqu'un, euh, ben voilà, je, je, je, je me casse la gueule en moto à Dubaï, euh. moi qui travaille dans un service informatique, euh, le, le renouvellement de mes serveurs tous les cinq ans, oh là là il est plus sous garantie, est-ce qu'on prend une extension de garantie deux ans, oh là là il n'y a plus de place dans le disque dur, est-ce qu'on en achète des Fini, c'est fini tout ça, fini. Donc, et peut-être aussi une chance de mettre un grand coup de pied au cul des GAFA, euh, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui soit vont prendre le, le, le coche, soit vont le finir prend. un petit peu comme Microsoft, euh, qui est déjà sur la place numéro 5. Petit teaser, petit La teaser sur une, vidéo. une prochaine vidéo Microsoft où je pense que Bill Gates va particulièrement saigner du nez, non, en tout Bill. cas des oreilles. Quoi. Surtout qu'il n'a pas été sympa sur le Bitcoin Exactement. alors que sa fondation utilise le Ripple. On t'embrasse ce bilou. Bon bisous mon Billy. Euh, merci pour ce petit café, merci pour cette vidéo, merci pour le partenariat. Euh, bah écoute, euh... Vraiment c'est un plaisir. J'espère te revoir le plus souvent possible quand tu viendras à Paris. Bah, je pense qu'on fera des, des petites vidéos ensemble ouais, de toute façon. Peut-être en France, peut-être à Malte, hein, chez ça. Ouais peut-être à Malte aussi. Bah, nous on, on y sera en novembre pour un événement là-bas. Et euh, voilà, on se tâte un petit peu là parce qu'on va partir à Dubaï avec Ben en juillet-août. Euh, du coup on ne sait pas trop comment on va s'organiser mais avec grand plaisir. Et puis tu viens quand tu veux sur le podcast, quand tu veux pour une vidéo, et puis tu viens avec Florent, il est là il est le bienvenu. Avec plaisir. A bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao à tous. N'hésitez pas à laisser un petit like. Maintenant, vous savez à quel point c'est important. Et puis, si vous voulez découvrir 15 crypto-monnaies super rentables pour l'année 2018, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.